Et hey yo tout le monde, c'est on se retrouve pour le succès silencieux et dangereux qui consiste à tuer sept ennemis sans se faire repérer. Donc sachez qu'il y a énormément d'endroits dans le jeu où on peut le faire et beaucoup de situations, mais un spot que je trouve vraiment pas dégueulasse, c'est en haut du deuxième ascenseur dans la mission regret. Donc vous pouvez assassiner deux premiers élites comme je l'ai fait à partir de là, les grunts, euh, normalement sont toujours endormis Vous pouvez les assassiner Je vous conseille d'être accroupi pour ce faire Sinon euh, c'est assez euh, pénible Puisqu'il se réveille assez facilement Là normalement vous avez assassiné 6 ennemis Et euh, je vous conseille aussi de mettre le crâne Scarab Gun Qui vous permet de très facilement tuer un 7 ennemi Et normalement vous n'êtes pas repéré Ce qui fait que vous devriez débloquer le succès Moi bon, je vous dis à la prochaine et bien entendu Vive l'eau